Entre je suis dans l'encadrement, je suis responsable du service espaces vert des équipes sur le terrain. Donc la euh, principale chose, c'est donc l'encadrement euh, des équipes et puis le, le suivi des espaces verts de la ville de Morlaix. Quoi. Tout ce qui est arbres, les squares, les terrains de foot. Quelles études avez-vous fait pour être sur le terrain Moi j'ai commencé euh, par un CAP, hein. j'ai commencé euh, à partir de, de 15 ans, J'étais apprenti. Quoi. Donc j'ai fait CAP, BEP par apprentissage. Quoi. Et après, euh, bah, j'ai commencé tout de suite à travailler en entreprise privée. J'ai fait une dizaine d'années en entreprise privée avant d'intégrer euh, la ville de Morlaix. Est-ce que votre métier est difficile Physiquement, il est moins maintenant qu'il n'a été, euh, parce que bah, je ne suis plus sous le terrain. Mais il est difficile dans d'autres points. L'encadrement est, est loin d'être facile. On va dire c'est le côté le plus difficile du métier, c'est l'encadrement de, de personnes. Quoi. Le service est réparti euh, en quatre équipes. Donc On a les terrains de foot. Et après, le, le, sur quatre secteurs, donc des équipes. Donc ça va de tout ce qui est euh, entretien des, euh, des espaces verts, hein, la taille, la tonte, euh, de l'élagage, euh, de l'abattage. Et euh, après, au niveau des terrains de foot, euh, on a euh, bah, tout ce qui est entre, entretien des gazons, l'aération, le semis. Et on a un site de production. Donc tout ce qui va être production d'annuel, bisannuel, un petit peu de vivace. Et euh, donc ça va du semis jusqu'à la plantation en massif. Quoi. voilà et création, bon, un petit peu moins, mais on a de la création, euh, tout ce qui est ben, renouvellement des ronds-points, des, des, des massifs euh, d'arbustes et vivaces. Quoi. Ici, on a à peu près 5 600 mètres euh, carrés couverts quoi, en, en serre. Quoi. En volume, volume de plants, on, on est à peu près à 40-45 000 plants euh, 40, avec tout ce qu'on met en jardinière de produits ça, ça fait à peu près 350-400 jardinières euh, une centaine de suspensions et, euh, et à peu près 1000 à 1200 mètres carrés de massifs fleuris quoi, en ville quoi. Euh, beaucoup de retours euh, beaucoup de retours au niveau des, des, des ben, commerçants citoyens tout ça Donc, euh, on voit que certains coins n'ont pas été plantés assez vite ou que là on voit tout de suite que bon euh, ça, ça a un impact. Euh, les gens recherchent le euh, fleurissement. Euh. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour, euh, pour exercer votre métier Alors on dit euh, être jardinier, donc euh, faut faut de la patience. Donc euh, les qualités à avoir, ouais, c'est bon patience. Puis bon bah euh, savoir écouter. Surtout aussi hein, dans l'encadrement, c'est important savoir écouter. Puis bon bah voilà. Euh, on va dire, euh, bah, dire les choses surtout quoi. dans l'encadrement, c'est important. quoi puis bon, bah, Être à l'écoute aussi citoyens, des élus, des responsables, répondre, répondre à la demande, euh, essayer de répondre au, au plus près à la demande des gens. Puis bah, euh, et en termes d'espace vert, rester dans le coup, proposer des choses, donc être tout le temps à la recherche euh, de, de, de nouvelles choses, de nouvelles plantes de nouvelles idées en création. Quoi.